bonsoir à toutes et à tous sur cette vidéo je vais vous montrer comment euh, activer l'icône de messages non lus de gmail donc en utilisant l'icône euh, l'icône gmail affichera dans l'entête de l'onglet de votre navigateur web pour vérifier rapidement le nombre de messages non lus figurant dans votre boîte de réception donc pour activer cette option c'est très simple donc il suffit seulement que vous allez si vous avez euh, euh, sur paramètres donc euh, à droite en haut et après paramètres et après vous allez sur labo et tout en bas vous avez icône de message non lu donc vous couchez activer et vous cliquez sur le bouton enregistrer les modifications donc vous patientez le temps que la page se charge donc, et après, quand vous voyez ici, donc l'icône de Gmail, donc vous avez le nombre, vous aurez le nombre des messages non lus. Par exemple, ici, j'ai un message qui est non lu. Et le voilà, j'ai un chiffre qui reflète ce que j'ai comme message non lu sur mon Gmail. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à s'abonner et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. A bientôt.